Bonjour, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui, like totally! L'occasion pour moi, vite fait, de vous présenter mon nouveau programme qui s'appelle Figure de style, qui consistera à une analyse drôle et décalée et littéraire de chansons françaises diverses et variées, genre Patrick Sébastien, NDM, Mylène Farmer, ou de phrases super connues. Ah, allô? Non, mais allô, quoi! Après toute la culture, ce n'est pas que Kundera, Baudelaire, Verlaine ou Molière, c'est aussi ça. On commence aujourd'hui sans plus attendre avec la plus célèbre des bohémiennes, Carmen. Bonjour, aujourd'hui une des chansons françaises les plus espagnoles et les plus connues au monde. Non, mais là je peux pas faire plus. Non, non, mais là je peux pas faire plus. Non, mais là je peux pas faire plus. Non, mais là je vous dis que je peux pas faire plus. Oh, des on verra pour commencer que ce texte qui parle d'amour n'est pas tout à fait une chanson romantique. CQFD. Et pour finir, quel est le lien de parenté entre Carmen de Bizet et Je t'aime de Lara Rafa Et je déconne Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. L'amour dure 3 ans. L'amour dure 6 secondes, qui est la durée moyenne d'un orgasme masculin. Bref, il n'est pas éternel, mais ça Bizet le disait déjà. Aria s'ouvre sur une personnification de l'amour que l'on découvre enfant de Bohème. Alors par le terme enfant bisé fait plutôt référence à un héritier, un petit clin d'œil à Alfred de Musset, plutôt qu'à cette chose bizarre qui court partout et qui crie souvent. <cười> Rien à voir. On a un joli polyptote aussi, c'est-à-dire que le mot amour va se retrouver dans sa forme nominale au premier vers et conjugué par la suite trois fois, à une jolie anadiplose puisque l'expression je t'aime clôt le troisième et ouvre le quatrième vers. Pero te quiero. On citera enfin la palilogie, c'est-à-dire la répétition de l'adverbe jamais. Il indique le côté volage de l'amour, mais en même temps chez Georges, Bizet n'est-il pas également oiseau rebelle cet opéra appartient au mouvement littéraire du romantisme. Une héroïne affranchie. Des sentiments en veux-tu en voilà. Pues claro, y España también. Mais en même temps, il rompt avec la tradition bourgeoise du romantisme, notamment en prenant pour héroïne une bohémienne, pour ouvrir la voie à un courant minoritaire, le vérisme. Il faut souligner aussi que les pouvoirs publics ont longtemps eu un regard plutôt bienveillant sur les populations ziganes, que l'on pensait venir à tort de Bohème, et ce n'est qu'au tournant du XXe siècle que les choses ont changé. Quelqu'un a parlé de progressisme? Enfin la référence à Lara Fabian saute aux yeux. Ouch! Tu vois, je t'aime comme ça Intéressons-nous au troisième vers Nous avons affaire à une proposition conditionnelle introduite par Si Ainsi qu'à une proposition principale Donc il souligne l'anarchie de l'amour J'avance, je recule Comment veux-tu, comment veux-tu Cent ans plus tard Et lui en se servant de l'ellipse Gainsbourg ne dira pas autre chose